Aujourd'hui dans l'Expresso, on va parler des sorties de games, on verra quelques jeux de plateau, des propositions pour vos petits bambins, et puis on finira par le JDR. Allez, c'est parti Et on commence avec une grosse semaine Kill Team, avec la sortie de Dans le Noir, une très lourde boîte avec ben, le livre de règles, le second livre pour vos teams, 24 figurines qui sont réparties en fait en deux Kill teams une sur les sapeurs de la marine impériale, je dois avouer que je les connaissais absolument pas, et puis des coûts que je trouve absolument superbes. Évidemment, vous aurez avec des plateaux de jeu et puis des décors. Le prix éditeur, lui, est à 170 euros. Le tout sera accompagné par 4 boîtes Kill Team indépendantes, les Corstellers, les Impénitents, les Phobos et la très grosse boîte des Varioleux. Alors là, on va tourner aux autour de 45-50 euros prix éditeur. Enfin, zone Moroche avec une antenne de toute beauté, mais quand même, on est à 87 euros et puis deux boucs. Le Moroche, où, euh, vous trouverez, en fait, des règles euh, complètes et l'historique pour des kill teams d'impénitent et euh, l'équipe d'attaque Phobos et le, l'immanquable annuel 2022, indispensable puisqu'il vous propose de nouveaux modes de jeu inédits et puis de nombreuses kill teams qui sont notamment sortis dans euh, le Wildraft. On sera à 35 euros. Allez, côté jeu de plateau. N'oubliez pas, que Massive Darkness 2 est sorti et bah, en l'occurrence il place les joueurs dans le rôle de porteurs de lumière qui cherchent à vaincre les ténèbres dans ce jeu d'exploration de donjons entièrement coopératif chaque joueur choisira un puissant héros à contrôler dans sa quête chaque classe se joue différemment offrant aux joueurs bah, une nouvelle option il hein. y, y, y a des profils et de nouveaux défis à chaque partie évidemment. Euh, la différence de scénario mettront les joueurs à l'épreuve, les obligeant à travailler ensemble pour vaincre un ennemi commun. Alors en fait, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a Darkness 2 Evenfall qui devrait normalement pointer le bout de son nez ce mois-ci et qui va notamment inclure le mode campagne. Sinon, on va retrouver également Villenius Marvel le pouvoir du mensonge pour 33 euros. C'est une extension pour Villenius Marvel. Alors c'est intéressant parce qu'elle peut à la fois se jouer seule ou alors se combiner en fait avec euh, le jeu de base, proposant trois nouveaux euh, super-vilains à incarner Loki, Modoc et euh, Madame Masque. Je dois avouer que je ne la connaissais absolument pas. J'aime bien cette proposition. Je ne sais pas trop quoi penser de Villenius. Le package m'attire énormément, il y a des gens qui ne m'ont pas dit du bien, mais moi ça m'intrigue et je pense qu'un jour ou un autre je vais me laisser tenter. Allez, avec un petit peu moins de 20 euros, vous pourrez vous offrir Unstable Unicorn, c'est une édition spéciale qui est réservée aux adultes âgés de 18 ans et plus. Dans cette version, les licornes ne sont pas vraiment oniriques et merveilleuses, mais ce sont des créatures toutes plus perverses et délurées les unes que les autres. Unstable Unicorns, euh, c'est un jeu de cartes stratégiques qui se déroule sur plusieurs tours et met en scène vos deux passions, les licornes et la destruction. Moi je m'en fous, je le poutre. Euh, bon bah le premier joueur de l'écurie qui réussit à rassembler cette licornes, il gagne la partie. Pour vos soirées en famille, par contre, vous pourrez vous initier avec aux aventuriers du rail mon premier voyage, le train fantôme. Donc c'est à moins de 30 euros et du coup, Alan Moon décline sa série à succès en version enfant. C'est une bonne chose avec des parties rapides. Cette nouvelle mouture va vous faciliter l'apprentissage. C'est idéal pour initier les enfants au jeu de plateau. Enfin, pour finir cet expresso, on va parler de JDR. Euh, vous savez que c'est dans mon cœur. En septembre, normalement, voilà, dans les semaines qui vont venir, on devrait voir apparaître Genesis, le système de jeu universel de FFG. C'est un jeu de rôle qui vous propose un système de dés narratif, qui vous permet de vivre des aventures voilà, dans différents univers. On y reprend le système 2D, certes propriétaire, mais qui offre un système unique et dynamique qui va largement au-delà du succès et de l'échec. Ça fonctionne un petit peu comme nos parties Star Wars. Un processus de création de personnages qui vous permet de jouer n'importe quoi, dans n'importe quel univers, ça va du chevalier nain euh, au capitaine de vaisseau spatial, et puis des règles supplémentaires pour les combats de véhicules, la magie, le piratage informatique, enfin voilà, vous pouvez vraiment, c'est transverse, vous pouvez adapter tous les univers qui vous passent par la tête. Allez, pour finir, je voulais vous parler de Critical Foundation saison 1, euh, bon bah c'est un kit d'initiation JDR où chaque épisode dure une trentaine de minutes pour vous laisser libre cours à votre imagination et adapter votre temps de jeu à votre rythme et c'est important. Grâce à ces épisodes didactiques et à ces illustrations qui sont plutôt immersives, vous aurez toutes les clés en main pour devenir un maître du jeu. Au niveau du speech, on est en 2035, la conquête spatiale de Mars en l'occurrence est en cours. L'utilisation de deux bombes nucléaires sur l'épaule de la planète rouge a été votée par le Parlement américain. Tout va bien. Face à l'ingérence des gouvernements, les grandes multinationales prennent le pouvoir. Ça ressemble un peu à 2022. Euh, L'ère du numérique fait place à la nano-révolution, des vêtements qui changent de couleur, des cosmétiques auto-nettoyantes et puis ben des matériaux surtout ultra résistants. Tout est augmenté grâce à la nanotechnologie. Là, on est sur du 32 euros et franchement, euh, j'ai vu le matos, j'ai vu la boîte, c'est ultra quali. Je trouve que c'est une des boîtes d'initiation euh, JDR les plus quali que j'ai vu voilà pour terminer cet expresso euh, je tenais à vous rappeler que euh, je vous ai présenté euh, War of the Bounty Hunter dans une vidéo qui est en fin euh, d'Expresso en lien euh, donc voilà c'est le grand retour de la bande dessinée euh, sur la page, c'est quelque chose qui me tenait particulièrement euh, à cœur parce que bah, moi j'avais commencé Youtube ça s'est pas su mais j'ai commencé Youtube avec les critiques euh, de bande dessinée vous annoncez également euh, que euh, Mantique m'a euh, fait le plaisir de m'envoyer une belle boîte de King of War une boîte de démarrage pour deux joueurs euh, tempête dans les comtés vous ah voyez j'ai pas encore eu le temps euh, de m'en occuper mais euh, voilà je vais faire des choses avec je vais, euh, je vais faire un unboxing ensuite je vais essayer de monter rapidement son contenu et de vous le présenter et puis dernière chose ils m'ont également envoyé l'excellentissime euh, Dead Zone que moi j'apprécie tout particulièrement. C'est un jeu qui est ultra dynamique, ultra nerveux, et qui propose des mécaniques de jeu qui me plaisent beaucoup. Et euh, voilà, on, on en reparlera, c'est la dernière version de Schemantic. C'est pas encore traduit, mais je crois que ça va l'être. En ce moment, j'ai quelques difficultés de web, ce qui expliquent mon absence au niveau des réseaux Twitch et YouTube en live. Mais euh, voilà, normalement, ça devrait évoluer sous peu. Donc, restez patient. On se revoit dans la prochaine vidéo pour euh, la présentation de euh, Car Saxon qui devrait se faire en compagnie de Toto Rastico. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Et à mettre les commentaires que vous avez envie d'exprimer. Et j'essaierai d'y répondre. Voilà, c'est le retour de l'Expresso. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. A très bientôt. Ciao.